Ah, attention, alors là, il euh, y a des règles dans chaque niveau, ouais. là, si on se touche, on va se blesser, hein. faut pas se tirer les uns sur les autres. Il a le friendly fire. Euh... <rire> non, non, <rire> moi, du coup, il a tiré que sur <rire> ses alliés. <Orion> Bleu, il, <rire> a <rire> il est l'arrière. Il contre nous, en fait, c'est un ennemi, euh... T'as le warrior, il faut qu'il reprenne la vie, là. Ouais faut pas que t'arrêtes de passer devant parce que tu vas vraiment mourir la potion bleue pour le mage. On va la péter. J'arrive pas à passer wesh. L'arrière <rire> ah bleue tu vas mourir. A moins de trouver, ramasse la flasque là peut-être. Non trop tard, là, pas pris. Je sais pas à quoi elle ressemble la vie, j'ai essayé de tout prendre, ça remonte pas alors. Ouais moi non plus je... je vois pas en fait parler de poulet depuis tout à l'heure. <rire> une potion rouge. C'était quoi ça Bah c'est pas de la viande, les gars. Non. J'ai pris du poison. Ai pensé, ça taille. doit se coincer sur les murs quoi Vas-y passe devant si tu veux Ça c'est de la vie ou pas là Non y'a pas de vie Ah attention Hop Warrior bleu là il faut se trouver sur la sortie Merde je t'ai tiré là Tu vas toute s'il si y a pas de vie euh... Tu vas crever Essaye de rester derrière ça Change rien <rire> ouais, les trucs noirs, et Déjà, les les noirs les noirs, noirs. déjà ça évite pas qu'on tire dessus Elf, euh, si tu l'as gros, comme tu marches vachement vite, tu peux... Bah là y a la sortie hein, faut se dépêcher d'y aller Ouais faut qu'on se casse en le, fait. Fait. le bleu, le bleu <rire> Ouais mais... Y'a pas de... Quand qu'il arrive hein Ah bah là, euh, y'a des chances ouais. Enfin quoi j'ai 3500 points Y'a pas <rire> peut-être que... Ah, <rire> C'était quoi ouais. la règle du niveau Ouf. Y en a une Ah je non, sais y pas. Y avait pas de règle Ah ok Et est-ce qu'on se tire encore dessus là On s'existe toujours ah, y a là Essaye de le prendre euh... Appuie sur le Ouais, ça a pas bougé Je <rire> sais absolument pas ce que c'est Il y a une croix on pourrait dire que c'est un truc pour soigner Bah non 3 2 1 0 Ouais, oui, avec 2000 points. Point. Ouais, mais mais je suis un elf maintenant, ouais! <rire> faut que tu changes de classe. Euh. Ah bah, il meurt 1000 elfes, je fais comment pour changer de classe maintenant? Ah bah, j'en sais rien. Il peut ouais. peut-être peut pas. T'as peut-être pas le droit. Non, mais t'es un elf garé, c'est pas grave. Oui, de toute façon, je lance mes flèches comme là. Mais regarde, moi, je suis un mage qui <rire> arrive pas à passer euh, entre deux murs, tu vois. Est. Copieur. Non, mais moi, je descendre, il peut pas passer. Je suis coincé. Non, mais sérieux quoi! C'est pourquoi tu clignotes, t'es invincible ou quoi? Non, <rire> <rire> mais descend, on remonte, on va en diagonale. Ah, ouais, c'est bizarre là. C'est bizarre quand même. Non, mais peut-être pas lui bloquer ou... le passage. Hein. Faut que j'utilise une potion. Je suis à ah, moi, si <rire> Et ça, ah, il est en diagonale. T'es sérieux quoi? Moi, oh, je suis à moi. Faites-le tout le temps. Hein. Non, c'est pas ça. Je toucher. <rire> On suit ouais, je je tente, moi je peux tout. Mais on peut tirer en diagonale entre les blocs là. Regardez. Je suis en train de buter les fantômes à distance. Ah, j'ai réussi à faire une diagonale, ouais. Ah, ça y est. Allez, faut se barrer de là quand même. Hein <rire> oh, t'as vu l'elfe <rire> Déclencher tous les pièges intentionnellement pour tuer tes propres amis. L'elfe vert, parce que vraiment il y a un elfe bleu. Non mais vous tapiez comme des bourrins euh, sur les murs, autant... Euh... Et Sylvain, c'est des surnois. <rire> autant actionner... Euh... Ah non, okay, ne, euh... ne prenez pas les coffres. Parce qu'il bloque un ennemi très fort. Mais moi, je vais essayer de prendre le poulet, mais bon, en dernier moment, en fait. Allez, on y va, on se casse. Ah ouais. Voilà. Ah. Ouais, ça m'a rechargé un peu de vie. Ça recharge une centaine de points de vie. Faut pas prendre les coffres, sinon le, le fantôme noir, il va venir. Ah, y'a un autre fantôme noir c'est pareil le cop, il faut trop tard. Bah ben non. Ah, c'est l'autre ah, qui tire de travers, bien. Ah, c'est un, un fantôme Enfin, un clone. Alors, là, Tu peux tirer en diagonale. Tu me bloques, tu me bloques, tu me bloques, je me fais toucher. Tu euh, peux tirer en diagonale. En fait, en cas, sur le minute, fantôme ça. noir. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça dépend lesquels. Hein. Bon, je vais essayer de prendre le poulet là encore. Ah. Hein, potion, On peut laisser ouais. passer pour le truc. Ça recharge une centaine de points. Il y a un bloc. Je te demande si tu vas pas détruire la potion en de tirant dessus. Non, non, tout à l'heure j'ai réussi à l'avoir, mais j'en avais déjà une, du coup euh, il y a moyen que je l'ai paumée parce que j'en avais déjà une. Bon, on va essayer de passer. Là, il y a des copies de mage pour faire gaffe. Il est mais euh, comment t'as fait pour recharger autant ta vie, euh, l'elfe Parce que là je. Bah parce pas parce qu'il est mort <rire> Non mais l'elfe vert J'ai que ah, deux vies Bah ah, j'ai plus d'eux, j'ai deux enfants Ah bah oui, mais va pas devant alors Mais <rire> <rire> si, comme ça, je vais... Il faut que ce soit l'elfe bleu Je vais mourir devant, et puis je vais revenir avec 2000 points de vie. Puis il va revenir avec euh, la fable. Alors, euh, oui, ah, attention parce que là c'est. <rire> ah là fallait pas aller là, l'elfe vert On est dans la merde Allez venez, venez tous à droite et il y a une potion de bêtises bah, tu... tu... Allez pas à droite Allez pousser à droite T'es T'es <rire> en train de me pousser dans les monstres là Bah oui, faut aller se dépêcher à la droite, y'a tout les tout-le-tourard qui arrivent Y'a des nasgûles Ouais c'est des nazgules En bas à droite y'a quelque chose... C'est quoi le bruit C'est la vie de... Ouais, euh... il y a une potion... Y'a des hein. blocs là, tu peux essayer... Ah la potion est débloquée Bah le mage... il ouais, est déjà passé par là Ouais ah, mais t'as pas pris la potion mais j'en ai déjà une de potion, allez la chercher Sinon ouais. moi je vais la faire disparaître comme l'autre. Voilà. Bon ok j'ai une potion. Moi je suis fou il faut le potion bref. On, on va retourner près des euh... bah il faut l'utiliser la potion quand il y a les trois mages noirs là. Bah ouais bah bon, on y va, les, Parce que la, la je vie elle contre, hein. Vous êtes tous partis, je me suis dit c'est pas la peine de l'utiliser. Ah mais faut l'utiliser tout de suite. Oh mais j'arrive plus à passer <rire> Oh là, la la du poulet. <rire> mais non c'est sa robe elle se raccroche. C'est de... vrai ce sont les ennemis ouais. hein, les mages là. Ouais. Ouais, j'ai utilisé une potion, ça en a tué deux d'un coup. Hein. Bah voilà, partout. contre, n'a rien maintenant. Tu es devant, le mage. Bah bah ouais, mais c'est pas, je peux pas passer <rire> Mais c'est où C'est qui c est c est qui est en haut là Utilise ta potion là. Ça veut, va sacré, mage. ça veut pas Ça veut pas Tu vas mourir. là Ah bah, ah bah j'ai utilisé ma potion. Ok, je suis mort. Beau et bas. Voilà, tu bon peux choisir ta classe après être mort. D'accord. Donc là, tu peux reprendre Wizard. Une Il que t'es mort pour bien se et bas suis vraiment. Avec combien de niveaux comme ça, passionnant Je sais pas. C'est des téléporteurs ça Ouais. je vois pas où je suis, d'accord, ok. Je suis où T'es en plein dans un ennemi très très fort. T'as plus 48 points de vie, donc il faut pas rester là. En plus c'est un passage en bas, au milieu. Comment vous êtes allé en haut, c'est dans C'est aléatoirement. Les deux. Tu peux plus redescendre après, apparemment. Ok ok. Si si tu peux en se passer. Moi, je pense. Ouais il y avait de la, de la bouffe hein. les, les espèces de flasques, les bouteilles rouges ça recharge de. Ça c'est de la bouffe ça ou pas Ou ça Non c'est des coffres forts. Mais les coffres fermés, souvent il y a de la bouffe dedans. Ça c'est des clés ça. Voilà. J'ai 15 000 clés. Enfin. T'as récupéré C'est quoi les coffres euh... fermés C'est le truc en bas là à gauche C'est quoi bah Il n'y en a pas de coffre fermé là pense. C'est la fille en string. Oh. Voilà enfin, gars, Elfe euh, majeur, tu peux repasser devant hein, maintenant avec Elfe bleu. C est c est de... <rire> Il y en manque un manquant, là, Elfe vert. Bah les... oui, non, mais j'essaye d'arriver sur Elf, mais j'arrive pas. Je <rire> bah, suis entre Wizard et... et Valkyrie Warrior. J'essaye peut-être les côtés. On prend la Valkyrie. Ouais, ouais voilà. Oui, oui t'auras beaucoup de points C'est quasiment et... comme un Elf. <rire> non, non, bon, c'est bon. comme Warrior. Là, je parle au niveau du sexe. <rire> ah, d'accord! C'est la même couleur en tout cas. Pas parce que je suis vert, c'est normal. Ça change pas grand chose. Vous allez où là? À droite. Ah, il y a un poulet, ouais. bah, je vais le prendre. Je vais essayer. Ah, ouais, il repop les machins! Attends, euh, Ah, ouais, je vais prendre les deux. Super, ouais. <rire> <rire> sympa, merci. <rire> J'ai pas fait exprès. Putain, <rire> voilà, voilà. par contre, je vais tout doucement hein, ah bah oui c'est l'inconvénient ouais. T'es sérieux Quand tu bouffes tu vas doucement <rire> Ah oui non c'est parce que t'es plus une elfe <rire> Voilà, sais pas si ça vaut le coup d'aller dans le téléporteur sais t'es ou... ballonné tu vois <rire> À ah, la sortie en haut à droite on ouais, y en a plein de sorties en fait Vu que ça, ça a sacré labyrinthe, hein, ce truc T'es sorti partout quoi. Ah putain c'est compliqué Faut tenter les deux téléporteurs là peut-être Le jeu va se foutre de notre gueule encore ah, y y a en a un là, téléporteur encore Non ça tourne en boucle en fait, c'est un piège là J'ai l'impression ouais <rire> oh putain, il y a plein de mages noirs là. Moi, je me re-téléporte. Ils m'ont re-téléporté au même endroit, les savons. Ah, ça ah y est. En bas, je vais crever. Là, il ouais, ouais, y a un portail en bas. Ouais, il y a une chance sur 10 que ça te téléporte, quoi. J'ai 46 points de vie. Il nous manque quelqu'un, je ne sais pas où il est. Ah, bah, j'ai pris 15 sur les téléporteurs pour qu'il me téléporte. Il y a l'elfe qui a une clé là, pour l'ouvrir. Moi, j'en ai 15 000 des clés, normalement. On arrive mmh. à une sortie peut descendre là au milieu ça nous amène à un endroit où on n'est pas allé encore c'est pas un poulet là ouais ah, mais il faudrait laisser passer Ah bah trop tard <rire> je suis à trait je vais mourir sympa <rire> ouais t'es le seul tu es pas encore mort t'as pas le droit de manger encore on on fois Moi j'arrive à resélectionner ma propre classe hein, par moi ouh trop de skills voilà. Sortie C'est une, une fausse C'est une fausse T'es sérieux Ça à rien d'insister hein C'est quoi ce truc Bon bah faut qu'on parte vers une autre sortie. Là y'a un gros trousseau de clé pour la bleue bleu maintenant. Peut-être que c'est la bonne sortie, je vais essayer. Non. Mince. Je ne sais pas si ça vaut coup de le buter parce que, ah bah, on a eu vachement vite, tiens, putain. On a peut-être passé à un niveau sans le savoir. C'est le Valkyrie qui est trop fort, en fait. <rire> C'est ça. Oh, C'est moi qui aurais pu franchir les obstacles, C'est T'es vraiment nul. Hein. <rire> <C> tu <'est rire> galère depuis trois ans Non, faut utiliser les diagonales, putain. <rire> le ouais. Moi, j'y arrive, maintenant. Il <rire> y a un bonus, tu veux justement. C'est quoi le truc, là, là C'est un bonus, ça il ouais, Faut tirer dessus peut-être. Hein. Ah, je perds pas de point de vie. C'est quoi hit J'en sais rien. C'est le queen ou un truc comme ça peut-être. Hein. Ça se trouve c'est négatif. Qui okay, de là-bas C'est la vraie sortie, donc vous pouvez y aller direct. Allez, poussez-vous <rires> ah. <s -t 'int> <t 'int right> Bah, likez, partagez, quoi Et laissez un commentaire aussi euh... mmh.